aujourd'hui dans la problématique de l'herméneutique théologique. L'avancée des sciences dans tous les domaines, y compris en matière de sciences littéraires et de sciences religieuses, a bouleversé les connaissances et transformé en profondeur notre vision du passé ainsi que notre type de rationalité. La foi chrétienne qui est née et qui s'est construite dans l'Antiquité tardive, puis durant le millénaire de chrétienté, a été touchée de plein fouet par les éclairages et les déconstructions de la modernité. Avec le recul, on peut dire que la modernité scientifique a produit sur la société occidentale chrétienne l'effet d'un véritable séisme. Les édifices théologiques jadis majestueux se sont fissurés, des pans entiers sont tombés et les fondements ont été ébranlés. Face au désastre, certains ont tenté de colmater les brèches, d'édifier des murs de soutènement, et de faire comme si l'on pouvait reconstruire à l'identique en dépit des répliques. D'autres ont compris qu'il fallait au contraire faire tomber tout ce qui ne tenait plus debout et reconstruire sur des bases sûres. La question herméneutique, majeure, est et reste celle de la bonne interprétation des Écritures. Comment lire et comprendre la Bible aujourd'hui que les sciences et la rationalité moderne nous ont appris à distinguer entre l'histoire et le mythe, entre le réel et le chimérique, entre l'avéré et le légendaire. Si la Bible porte une révélation, il importe de s'expliquer avec l'exégèse moderne et de resituer les choses. C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Nous tenons fermement la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Cette très belle déclaration de la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, invite le lecteur à découvrir, au cœur de la tradition monothéiste du Premier Testament, qui constituait la Bible des premiers chrétiens, rien de moins qu'une parole prophétique. De quelle parole prophétique est-il question Tout au long de l'histoire de l'Église, et au sein d'une humanité façonnée par la pensée magique, on a identifié la parole prophétique avec le canon des deux testaments, donnant ainsi à la Bible un caractère sacré. Des raisons politiques, à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église chrétienne, favorisaient cette sacralisation du livre. C'est en effet assez pratique pour diminuer ou pour éliminer l'influence de religions concurrentes que de se prétendre détenteur de la véritable révélation du Dieu unique, et c'est tout aussi pratique lorsqu'il s'agit de trancher les débats intérieurs ou de justifier des orientations ou des doctrines. Posséder la juste interprétation des Écritures inspirées permet de déclarer hérétiques les courants que l'on veut discréditer ou abroger. La sacralisation du texte biblique comme texte inspiré et infaillible s'assortit nécessairement de la prétention à l'orthodoxie doctrinale et herméneutique. Le christianisme n'aurait pu s'imposer, notamment en Occident, sans l'alliance du pouvoir séculier et du pouvoir ecclésial, ni sans qu'on donna à la Bible le statut de parole inspirée de Dieu, requérant d'être droitement interprétée par l'autorité religieuse compétente. La réforme prit ce dernier principe au mot « et mis en cause l'interprétation de la doctrine ecclésiale romaine en présentant une exégèse de l'économie du salut et de l'Église, davantage en phase avec les textes, ce qui sapait la base idéologique du catholicisme de l'époque. Les réformateurs sont cependant des hommes du XVIe siècle. Les temps modernes commencent à peine. L'humanisme de la Renaissance fait certes déjà progresser la philologie et l'exégèse, mais les grands bouleversements de la modernité sont à venir. Luther voit mieux que les autres que la Parole de Dieu ne s'identifie pas pareillement avec l'ensemble des textes bibliques. Il propose d'évaluer l'autorité des textes en fonction de leur compatibilité avec le Christ, principe et terme pour lui de la Révélation. Mais globalement, c'est la vieille doctrine de l'inspiration des Écritures, lue littéralement et de façon historicisante, qui reste la règle au sein du peuple de la Réforme une règle qui se radicalise dans certaines franges du protestantisme avec la venue de la modernité, où dans la foulée des lumières se développent les sciences et l'esprit scientifique, qui bouleversent bientôt les connaissances et la rationalité des modernes au XIXe siècle. Dans tous les domaines, les découvertes abondent et révolutionnent les schèmes et les idées reçues. La modernité apprend à distinguer entre l'histoire et le légendaire entre l'avéré et l'imaginaire. Les strates de sédimentation parlent. Les traces du passé sortent des sables ou de terre. Les poussières d'étoiles elles-mêmes livrent leurs secrets et leurs trajectoires. Les vieilles certitudes d'hier sont ébranlées. Les récits bibliques sont perçus de plus en plus comme mythiques. La paléontologie, l'archéologie, l'histoire, semblent les contredire constamment et leur apporte des démentis cinglants. Les plus attachés au statut de l'Écriture comme parole inspirée et infaillible s'arcboutent. La Bible est déclarée par eux parole de Dieu inspirée verbalement et littéralement. On l'a dit sans erreur, ces récits sont historiques. Dieu aurait ainsi créé le monde en six jours de vingt-quatre heures. Moïse serait bel et bien passé au travers de la mer rouge qui s'ouvrait devant lui et le peuple. Tous les miracles de l'Exode ont eu lieu, de même que ceux des prophètes et bien sûr du Christ et de ses apôtres. Pendant ce temps, d'autres milieux protestants s'ouvrent à la modernité. Hélas, ils sont souvent gagnés au rationalisme positiviste et se cantonnent dans le contre-pied de la lecture littérale. Tout ce qui contredit la science doit être ainsi éliminé de la foi chrétienne. En premier lieu, ce qui est surnaturel, et notamment les miracles. Or, vu que la majorité des textes bibliques présentent des récits de ce genre, il ne reste plus grand-chose à la théologie, qui se mue en discours bourgeois, rationaliste et sécularisant. Libéraux et orthodoxes n'offrent donc d'autre choix, en cette fin du XIXe siècle, que de lire la Bible de façon historicisante d'un côté et positiviste de l'autre. Heureusement, l'exégèse historique et l'exégèse narrative progressent de découverte en découverte au XXe siècle, les us et coutumes littéraires des anciens Hébreux et des premiers chrétiens apparaissent dans leur spécificité. Deux évidences majeures s'imposent à la recherche. On prend conscience, premièrement, que les Hébreux ne s'exprimaient pas en langage direct comme nous, les modernes, mais ils s'exprimaient en langage narratif et métaphorique dans leurs récits. Deuxièmement, on constate que l'histoire, au sens moderne, avec son souci de précision, et de distinction entre l'avéré et le légendaire n'était précisément pas la préoccupation des auteurs bibliques. Ce qui les intéressait n'était pas de raconter l'histoire réelle ou de réaliser des documentaires ou des reportages journalistiques. Ce qui les intéressait, c'était de dire ou de réfléchir au sens des événements marquants et de transmettre des idées ou des catéchismes illustrés, y compris d'ailleurs lorsque les auteurs se font chroniqueurs. Du coup, la vérité d'un texte biblique ne se situe pas sur le plan de l'historicité de ce qu'il raconte, mais sur le plan du sens de ce qui est dit ou mis en réflexion. Les récits des héros bibliques ou de l'Israël ancien peuvent avoir un fond historique. Il appartient à l'exégèse historique et critique de discerner ce fond, d'en indiquer la teneur, voire de le reconstituer si possible, mais que nul ne s'y trompe. Le genre narratif des récits bibliques n'est pas de l'histoire, documentaire ou biographique, réalisée avec le souci de précision et de vérification des sources des modernes. Le genre narratif relève dans sa forme biblique de la pseudo-histoire, comme disait Paul Ricoeur, et surtout du midrash, c'est-à-dire de ce genre littéraire hébraïque spécifique qui consiste à mettre en scène les enseignements proposés à l'acquisition ou au débat. Notons à ce sujet que ce qui vaut pour les héros bibliques vaut aussi pour Dieu. Le fait que le narrateur des textes sache tout, y compris les pensées intimes de Dieu, qu'il fait parfois se parler à lui-même, montre que le Dieu des récits bibliques est également un personnage narré et mis en scène. Il ne faut donc pas confondre d'un point de vue théologique entre ce que Dieu est en lui-même dans sa réalité et Dieu tel qu'il est représenté dans les récits bibliques. Le genre narratif interdit assurément d'historiciser les textes. Prendre les récits des patriarches, de Moïse, de Jésus ou de la primitive Église pour des récits historiques revient à prendre la forme littéraire narrative des récits pour leur fond. Pour illustrer cette méprise, nous pouvons faire un parallèle avec n'importe quel type de texte narratif. Prenons par exemple pour les besoins de la démonstration la fable du corbeau et du renard. Lire ce récit de façon historicisante reviendrait à rechercher non le sens qui est pointé par la fable, mais soutenir que la pointe du récit se situe dans l'affirmation d'un fait miraculeux, à savoir qu'un corbeau a un jour parlé avec un renard à propos d'un fromage. Au lieu de voir dans la fable une exhortation à ne pas succomber au narcissisme ou à la mégalomanie, de peur d'être la proie d'habiles escrocs n'hésitant pas à recourir à la flatterie pour dérober le bien des gens, on y verrait un fait surnaturel survenu dans l'espace et le temps. Mis en parallèle avec la théorie de l'inspiration verbale de l'écriture ou de son rejet, les conservateurs jureraient que le sens du récit se situe dans la divulgation d'un miracle, tandis que les libéraux, rejetant par principe surnaturel, garantiraient que cette histoire de corbeau et de renard qui parle n'est qu'une légende à démythifier et il passerait également à côté de ce que pointe vraiment le texte. On le voit, le premier principe qu'il faut retenir pour l'interprétation des textes bibliques, c'est de reconnaître que leur vérité ne se situe pas sur le plan de l'histoire, mais sur le plan des idées ou du message qui est mis en scène ou pointé par le texte. Ce qui nous conduit à un second principe, qui peut s'énoncer ainsi, pour déchiffrer le sens d'un texte narratif, il faut le lire selon les us et coutumes de son genre littéraire. Les Hébreux bibliques, de même que les auteurs du Nouveau Testament, ne parlaient pas comme nous, modernes, en langage direct. Prenons un exemple pour caractériser les deux formes d'expression. Pour raconter un temps de culte, nous, dans notre culture et dans notre langage direct, nous dirions quelque chose à peu près comme cela. Dimanche, je suis allé au temple ou à l'église, le pasteur titulaire était le célébrant. Nous avons chanté tel cantique, lu tel texte. La prédication portait sur la bonne façon d'interpréter les Écritures. Quelques-uns se sont endormis, d'autres ont songé à leur repas. Mais pour ma part, j'ai été intéressé et j'ai progressé dans ma foi. Mais un auteur du Premier ou du Second Testament aurait dit les choses de cette façon. Le premier jour de la semaine, je me suis rendu dans un lieu de prière. Poussé par l'Esprit-Saint, le célébrant nous ouvrit la porte des cieux. Nous pénétrâmes alors dans la présence de l'Ancien des Jours. Là, nos cœurs tombèrent en adoration au travers de nos chants et de nos louanges. L'Esprit-Saint nous ouvrit l'intelligence et nos âmes furent régénérées. Quelques-uns, toutefois, restèrent appesantis par les choses de la terre, mais il me fut donné un cœur nouveau. La différence de style est significative. Lire cette seconde version narrative dans une perspective historicisante moderne pourrait laisser croire qu'il se passe de drôles de choses au sein de nos églises et de nos temples, voire que des substances illicites y circulent. De même, historiciser les récits narratifs de la Bible aboutit à beaucoup de contresens et de confusion, mais surtout à passer à côté du sens des textes. C'est dans l'arrière-plan de ce repérage capital, apte à nous faire sortir des lectures piétistes ou rationalistes,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 à la conscience des fidèles de l'Éternel, peut-être et doit-être regardée comme la révélation même de Dieu. Autrement dit, c'est l'idée de Dieu elle-même qui constitue la révélation monothéiste, une idée qui vient à l'esprit lorsque l'humain s'interroge sur l'origine du monde et sur le sens de l'être des choses et des étangs. C'est cette idée de Dieu qui est travaillée au fil des récits bibliques, dans les textes de loi, en quête de justice et d'équité, au sein des écrits de sagesse et de poésie, tout comme dans les évangiles et les épîtres. Cette idée de Dieu rebondit de chapitre en chapitre dans la Bible, explore des pistes multiples, se mêle parfois avec les plus hautes aspirations humaines, tantôt avec la partie la plus sombre de l'humain, comme le fantasme de la toute-puissance, l'intolérance, la cruauté, la guerre sainte. Elle se raffine, chemin faisant et de siècle en siècle, progresse vers l'abstraction, se déploie, raisonne, tire des conséquences logiques concernant Dieu, des conséquences pratiques et éthiques concernant les humains, ainsi que des imaginaires eschatologiques, illustrant ou mettant en scène les aspirations de l'humain face à la mort et au devenir. La condition humaine, le bien, le mal, la vie, la mort, l'amour, la haine, le sens, le non-sens, la sagesse, la folie, toutes les phases de l'existence et la multiplicité des façons d'exister donnent aux auteurs bibliques l'occasion de travailler l'idée de Dieu. C'est donc le dévoilement progressif et les conséquences de l'idée de Dieu qui constituent la révélation dans les livres bibliques. Certes, aucun texte n'est lui-même directement la révélation, c'est par la médiation de l'exégèse et de l'interprétation que les textes se dévoilent comme révélation ou comme parole de Dieu. Dieu lui-même y est-il pour quelque chose Il serait étrange d'affirmer d'un côté que Dieu est, et d'affirmer d'un autre côté que Dieu est étranger à cette émergence de l'idée de Dieu au sein de l'humanité, ainsi qu'à son développement dans la tradition monothéiste juive, puis chrétienne. Il serait incohérent de dire que Dieu nous appelle à la réconciliation et à la communion avec lui, et de rejeter par ailleurs l'idée qu'il est inspiré le cheminement de la révélation monothéiste. Comme le laisse entendre la suite de notre passage en deux pierres, le fidèle tiendra tout au contraire que Dieu est lui-même impliqué dans l'histoire et dans le développement de l'idée de Dieu au sein de la tradition monothéiste. C'est du reste pour cette raison que l'on peut qualifier l'auto-révélation de Dieu de parole prophétique, car c'est lui qui en est l'inspirateur. Ce n'est pas de la volonté des humains qu'est jamais venue une prophétie, dit l'auteur de Deux Pierre, chapitre 1, verset 21, mais c'est par l'Esprit Saint que des hommes ont porté la parole prophétique et parlé de la part de Dieu. Dans cette perspective, nul besoin d'être maximaliste au point de vouloir que l'inspiration des textes soit verbale et littérale afin de garantir leur vérité et leur prétendue infaillibilité. La parole prophétique que deux pierres nous invite à discerner et à recevoir n'est autre que le dévoilement de Dieu qui nous appelle à la foi, à l'espérance et à l'amour. Il ne s'agit pas d'oracle comme dans la pensée magique, même si les auteurs bibliques ont parfois flirté avec cela. Mais il s'agit d'un dévoilement, d'une interpellation, d'un appel à la réconciliation avec Dieu, avec tout ce que cela implique sur tous les plans religieux, sociaux, humains, et éthique, un appel qui trouve pour les chrétiens son aboutissement avec la prédication de Jésus de Nazareth, qui présente Dieu sous les traits du Père indéfectiblement bienveillant, ce qui change tout en matière de religion et de spiritualité. En conclusion, il est impératif pour toute théologie soucieuse de transmettre le dévoilement du Dieu de la Bible et de l'Évangile, d'intégrer les avancées de l'exégèse savante et d'intégrer également une herméneutique capable de critiquer ses présupposés et ses résultats. C'est alors qu'elle sera apte à dévoiler au moderne la parole prophétique qui capte l'attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs.